Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais reprendre à une question. Il y a une personne qui m'a demandé euh, est-ce que euh, tu es devenu pasteur parce que je te vois poster des vidéos sur Youtube, sur Facebook. Il a posé euh, une question très intéressante. Donc par la grâce de Dieu, je vais essayer de reprendre à cette question. Ce n'est pas sa faute parce que euh, à ma connaissance et à ce que je, je, je ressens, je pense que cette personne, elle pense qu'une fois qu'on prêche la parole du Seigneur, on doit tout de suite euh, donc, arborer euh, -ce, pas, ce titre de pasteur, euh, à prophète, évangéliste. Ce n'est pas de sa faute parce qu'il euh, a été enseigné comme ça. Il pense que quand on prêche, donc tout de suite on, on veut devenir euh, ce que l'on appelle pasteur, apôtre, prophète. Pourtant, ceci, ce n'est pas des patronymes. Le pasteur, ce n'est pas un patronyme. Prophète, évangéliste, apôtre, que sais-je encore, ce n'est pas des patronymes. Ce sont des dons que le Seigneur a donnés dans l'Église pour l'édification de l'Église. Donc, nous allons voir par la grâce de Dieu qu'est dit la parole du Seigneur par rapport à ces ministères-là. Et euh, qu'est-ce que euh, on nous a enseigné aujourd'hui sur euh, « je suis à la tête d'un ministère »,« je suis à la tête d'une œuvre ». Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu Donc nous allons voir ça ensemble. Alors, on va lire dans Ephésiens 4, à partir du verset euh, 11. La Bible dit ceci, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes »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 parfaite de Christ Afin que nous soyons plus des enfants flottants Et emportés à tout vent de doctrine Par la tromperie des hommes Par leurs ruses Dans les moyens de sédiction Voilà bien aimé Alors Donc déjà euh, je vais reprendre à ce frère On ne devient pas pasteur On ne devient pas apôtre On est pasteur On est apôtre D'accord? Donc, c'est un don que Dieu a mis en nous. On l'exerce. Non pas parce que on veut aller prendre une salle. Non pas parce que on veut euh, devenir euh, leader d'un de, de, certain nombre de gens. D'accord? On l'exerce, comme on vient de voir dans le verset, pour l'édification du euh, corps du Seigneur. D'accord? Donc, quand vous voyez des gens euh, se faire appeler pasteur, apôtres, c'est un amalgame d'accord parce que chacun de nous a un nom et nous avons des dons une fois que tu as cru au seigneur jésus christ comme seigneur et sauveur automatiquement il, a, il te donne un don d'accord et ce don on l'exerce dans la foi pour édifier les autres ce n'est pas un titre que l'on prend pour faire ce que l'on veut ce n'est pas un titre comme euh, je serai dans le gouvernement ou je, dans le monde euh, c'est un ministre ou je ne sais quoi. Non, ce sont des ministères pour l'édification de l'église. Maintenant, euh, ce que vous voyez là dans le monde aujourd'hui, non, euh, Dieu m'a parlé et il m'a demandé d'aller construire un temple, il m'a demandé d'aller construire un ministère. C'est faux et archi-faux. Le ministère de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, j'allais dire, n'est pas dénominative. D'accord Donc, c'est en fait des gens qui ont imaginé. Comment est-ce qu'ils pouvaient tenir les gens en otage en n'expliquant pas réellement ce que c'est le christianisme? Ils ont finalement essayé de copier ce qu'on appelait à l'époque le temple, parce qu'il y a un temple que Dieu avait donné justement instruction à Salomon. Nous l'avons d'ailleurs traité dans des sujets précédemment. D'accord? Et c'est ce temple-là où résidait l'Arche de l'Alliance, d'accord? Où résidait Dieu? qui, euh, Dieu avait donné, bien sûr, l'instruction à Salomon de construire. Le reste, c'est n'est que des copies et Dieu n'habite pas dans ces temples là d'accord? Donc, le ministère dont on parle ici, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu de culte. Le ministère dont on parle, c'est, en fait, c'est un don que Dieu a donné aux enfants de Dieu, à Dieu a donné aux chrétiens pour pouvoir, bien sûr, exercer pour l'édification de l'église D'accord Donc frère euh, Je ne suis pas en train de prêcher euh, Ici pour devenir pasteur Si j'ai le don de pasteur Je le fais pour édifier les frères Pour édifier les, les sœurs, C'est un, un, un fardeau pour moi Je suis dans l'obligation de prêcher la parole de Dieu Parce que vous savez Ces gens qui se disent j'ai un ministère Ils se comportent comme si euh, Dieu les devait et donc, ils doivent construire des maisons, ils doivent prendre des places de prière pour pouvoir recevoir après des offrandes, de l'argent, comme quoi Dieu les appelait à plein temps. Ils doivent lire la Bible et expliquer aux autres. Mais la Bible dit que Dieu n'est rédevable à personne. C'est au contraire nous qui devons Dieu parce qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Donc, nous sommes dans l'obligation de prêcher la parole de Dieu. Nous sommes dans l'obligation d'enseigner, d'appeler à la repentance. Nous sommes dans l'obligation, d'accord Il nous a déjà donné, il nous a déjà béni, et nous nous sommes dans l'obligation de le servir de cette manière-là. C'est pour cela, moi, j'appelle ici des frères, des sœurs, d'utiliser vos pages Facebook, non pas pour partager ou relier des fake news, mais relier des messages importants, relier des messages pour la repentance, relier les messages. Pour le Christ, d'accord? que chacun de nous se lève là où il est et que nous commencions à parler de Jésus Christ, c'est ainsi que nous allons gagner des âmes pour le Seigneur. Donc, frère, euh, voilà la réponse à ta question. Je ne cherche nullement à devenir pasteur. D'ailleurs, ce n'est pas dans mes pensées. Je suis géri, je resterai géri, mais j'exerce certainement, ou peut-être le ministère pastoral, en prêchant la parole de Dieu, où je dois me faire appeler pasteur, non. Donc si tu m'appelles pasteur, je te répondrai pas. Si tu m'appelles apôtre, je te répondrai pas. Appelle-moi par mon prénom, je m'appelle Jerry. Voilà. Donc appelle-moi Jerry. Si tu veux, tu m'appelleras frère, comme tu veux. Ça ne me choquera pas et je resterai Jéré, d'accord. Mais en exerçant bien sûr le ministère que le Seigneur a mis en moi. Donc euh, voilà. Je vous retrouve très bientôt. Vous pouvez me trouver donc sur YouTube en tapant Mg Indigné et ma page Facebook Assemblée. Abonnez-vous surtout pour recevoir tous les enseignements que je donne ici sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse.